Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, donc je suis cofondateur et directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Akeneo. À Akeneo, on édite un logiciel de gestion de catalogue qui est open source. Donc, un outil de gestion de catalogue, c'est ce qu'on appelle un PIM, un Product Information Management. Ça permet de centraliser toutes les informations produites dans un outil et de les envoyer après sur vos sites e-commerce, vos catalogues papier, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de PIM, je ne vais pas vous parler de produits, je ne vais pas vous parler d'e-commerce, e je vais vous parler de HTTP3. Alors, votre première réaction, ce qui serait assez logique, c'est de vous dire. Mais, HTTP 2, ça ne vient pas juste de sortir. Pourquoi est-ce qu'on a HTTP 3 qui arrive dans la foulée, là Effectivement, quand on regarde l'échelle des sorties de HTTP, donc en 1997, on a HTTP 1.1, en 18 ans plus tard, ans plus tard à l'échelle de l'informatique, c'est la préhistoire, hein, 18 ans, 18 ans plus tard, on a HTTP 2, et quelques années plus tard, on se retrouve avec HTTP 3. Alors, ça a été annoncé en 2018, fin 2018, la date de sortie n'est pas encore tout à fait sûre, peut-être fin d'année, début de l'année prochaine, milieu de 2020, on ne sait pas trop. Mais effectivement, on a un sentiment d'accélération de cette, de cette release. Pourquoi est-ce que HTTP 3 sort aussi vite après HTTP 2 Eh bien, vous allez comprendre assez vite pourquoi, en regardant un petit peu les, euh, les deux niveaux réseau les plus élevés qu'on trouve sur, les, euh, sur la pile réseau. Donc, quand on fait une application, donc on se base sur des protocoles. Et les deux protocoles qui sont les plus, les plus hauts dans la pile, c'est le protocole applicatif, donc en gros ici on a HTTP, donc ça concerne en fait un, euh, toute la sémantique de votre application. Euh, le protocole HTTP c'est un protocole qui manipule les ressources, il y a du get, il y a du delete, il y a du post, du patch, etc. Et ce protocole a besoin qu'on transporte correctement ces données et ça c'est le travail du protocole de transport. Donc dont le métier c'est de prendre les données et de s'assurer qu'elles qu vont, qu vont bien du point A vers le point B. Ce qui est à l'intérieur ça l'intéresse pas hein, le protocole de transport. Et HTTP, jusqu'à présent, c'est basé sur TCP. TCP, c'est Transmission Control Protocol. C'est le protocole de transport le plus utilisé sur Internet. J'insiste bien sur Internet et pas Web, parce que TCP, c'est antérieur au Web. TCP, c'est au milieu des années 80. Quand vous faites du SSH, vous faites du TCP. Quand vous envoyez des mails via SMTP, ça passe aussi, le protocole de transport, c'est aussi TCP. Euh, quand vous lisez vos mails via IMAP ou POP, c'est pareil, c'est du TCP. FTP, il y a du TCP en dessous. En fait, c'est quasiment, il y a, enfin, il y a beaucoup, la, la vaste majorité des protocoles et des applications qui fonctionnent aujourd'hui sur Internet sont basées sur TCP. Il y a quelques autres applications de type DNS qui sont basées sur UDP, par exemple, mais la vaste majorité c'est TCP. Et c'est là que HTTP3 introduit un changement qui est vraiment majeur et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un changement de version majeure, euh, c'est en fait on va garder la même sémantique au niveau applicatif, c'est-à-dire qu'en HTTP 3, vous allez garder exactement la même logique, le même mode de fonctionnement, les mêmes fonctionnalités du HTTP qu'avec HTTP 2, mais par contre, on va remplacer la couche de transport. Et ça, c'est vraiment pas anodin, remplacer une couche de transport qui est là depuis plus de 30 ans, c'est pas, pas anodin du tout. Et cette nouvelle couche de transport, ça va s'appeler QUICK. Alors vous allez me dire... Si on remplace TCP par quelque chose, c'est qu'il y a un problème avec TCP. Pour bien comprendre quel est le problème avec TCP, on va s'intéresser à un TCP en check. Alors ça, Estelle l'avait montré aussi ce matin, le principe du TCP en check pour établir une connexion. Avant de pouvoir faire ma requête HTTP, j'ai besoin d'établir une connexion et de m'assurer qu'elle est fiable cette connexion. Pour le faire, ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est d'envoyer, donc celui qui veut établir la connexion, par exemple votre navigateur web, va envoyer un paquet de synchronisation. Celui qui reçoit le paquet de synchronisation euh, acquitte le fait que le paquet de synchronisation soit bien arrivé, donc c'est un accusé de réception de ce paquet-là. Et celui qui a initié la, la connexion, lui, il a un accusé de réception de l'accusé de réception. Voici les trois, les trois étapes. Ce qu'on voit bien, ce sont des étapes qui sont séquentielles. Ça veut dire que si je consigne que se fasse, il faut que le signe ait été envoyé. Et donc là, je vais cumuler la latence. Alors la latence, c'est un, un peu un gros mot en fait, et pour bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de performance réseau, il y a deux grands sujets, deux grandes dimensions finalement, qui sont la latence et la bande passante. Et pour bien le distinguer, parce que c'est extrêmement important, pour bien distinguer les deux, on va prendre une petite situation. Imaginons Alice et Bob, Donc vous avez Alice qui est en bas à droite, hein, qui veut envoyer un message à Bob. Alors, le problème c'est que la box d'Alice, euh, elle ne fonctionne plus, euh, son téléphone portable, elle l'a paumé, mais... Alice plus d'une corde à son arc, elle est ingénieure, elle va trouver des solutions. Le premier truc auquel elle pense, c'est de mettre en place un télégraphe de chape. Un télégraphe de chape, c'est un télégraphe dit optique. C'est un truc qui a été inventé juste après la Révolution française, en fin du 18 siècle, et euh, qui permet en fait, de passer des messages euh, en changeant la forme d'un objet qui se trouve à plusieurs kilomètres. Donc vous avez un alphabet, on peut avoir euh, 94 symboles je crois dedans, et ce qui est assez rigolo, c'est le fait qu'on soit à Lille, parce que la première ligne, c'était la ligne Lille-Paris, qui m'avait été d'envoyer en moyenne de mettre 9 minutes pour envoyer un message entre Lille et Paris, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir que le télégraphe de Chape, euh, jusqu'en 1850, il y avait, presque, il y avait 5000 ouais, 5000km de lignes et plus de 500 stations en France. C'est un truc qui est vraiment bien marché, et c'était avant l'invention du télégraphe électrique. Bref. Cet engin, le mode de fonctionnement, donc on peut envoyer jusqu'à 92 symboles, donc ça me donne 7 bits de, de, de data pour mon système de télétransmission. Je, le mode de fonctionnement, c'est que j'imprime une image sur la rétine de celui qui reçoit le message, donc j'utilise la lumière. Et euh, un opérateur qui est plutôt bien capé, il est capable de faire 3 symboles par minute, hein, parce que le machin, euh, c'est un peu grand et il euh, faut des gros bras. Euh, donc Alice, elle met ça en, en haut de sa maison. Euh, sa maison, on sait qu'elle est à 10 km de celle de Bob, ce qui va nous permettre d'établir les performances de son moyen de télécommunication. On sait que la latence va être de 3 microsecondes, donc 0,03 millisecondes, puisque c'est le temps que va mettre la lumière pour parcourir les 10 km qui séparent la maison d'Alice de celle de Bob. Et par contre, en bande passante, c'est pas top, hein, on est à 0,4 bits par seconde. Il n'y a pas de quoi faire des trucs excellents avec ça. Donc comme la bande passante n'est pas géniale, Alice réfléchit à une autre solution. Elle se dit, je vais m'acheter un camion et je vais le remplir de SSD. Alors l'avantage avec Ali c'est qu'elle a un budget illimité, donc elle achète les plus gros SSD qu'on peut trouver sur le marché qui sont des SSD de 15 Tera en 2 pouces et demi euh, et j'ai fait le calcul, on peut en mettre 200 000 dans un conteneur de cette taille là. Euh, là le, le point limitant c'est le poids puisqu'on peut mettre plus, pas plus de 30 tonnes sur un conteneur standard et on aura un peu plus de place pour mettre des disques mais on a plus, on a plus de place au niveau du poids. Donc avec ça on a 3 millions de Teraoctets. Donc Alice, elle remplit ses disques, elle les met dans le camion, elle pose son camion sur la route, et le camion il doit parcourir 30 km pour rejoindre la maison de Bob, ce qui va nous permettre d'établir les performances de ce moyen de télécommunication, de ce réseau, à savoir une latence de 40 minutes, c'est pas top, parce qu'il faut quand même parcourir les 30 km, par contre en termes de bande passante, ça déchire. On a plus de 10 000 terabits par seconde, et ça vous n'avez pas beaucoup de systèmes aujourd'hui qui sont capables de le faire. Si on compare les deux systèmes, on remarque donc pégraphe de chape, bande passante moisi, mais latence excellente, et le camion rempli de SSD, bande passante excellente, et la latence qui n'est pas géniale. Déjà, première constatation, la latence et la bande passante ne sont pas corrélées. Ce sont des grandeurs qui peuvent varier d'une manière indépendante l'une de l'autre. Et D'ailleurs, si on regarde un petit peu des systèmes qu'on a utilisés dans les 15-20 dernières années pour se connecter à Internet et leurs différentes performances, du modem 56K à l'effet optique. le premier élément, c'est déjà, on a fait 5000 fois mieux en bande passante. Par contre, en latence, on a fait 15 fois mieux. Ce qui est quand même dingue, parce qu'on se dit, 20 ans de, de progrès technologique pour faire juste 15 fois mieux en latence, c'est euh, un peu bizarre. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bande passante, c'est un problème, entre guillemets, simple. Aujourd'hui, si vous voulez plus de bande passante, il suffit d'avoir plus d'argent. Vous avez une fibre optique, vous en mettez neuf autres, c'est vous fait dix fois votre bande passante. Par contre, vous ne divisez pas votre latence par 10. Et la latence est un problème qui est compliqué. Et c'est un problème qui est compliqué parce qu'il y a une limite physique dans l'univers qui est la vitesse de la lumière. Et ça, jusqu'à présent, et jusqu'à un moment pas mal de temps, on ne va pas réussir à dépasser la vitesse de la lumière, ça a été prouvé plusieurs fois. Et donc, vous avez la vitesse de la lumière à travers les fibres optiques, mais vous avez également les ondes électromagnétiques qui sont issues de votre téléphone, qui, eux, qui elles aussi, parcourent donc leur trajet à la vitesse de la lumière. Donc la latence est un sujet qui est difficile, on ne peut pas faire un progrès énorme en latence en une seule fois. Ce qui signifie qu'il faut travailler sur la latence à tous les niveaux, et ça vous le savez, vous êtes sur un événement webperf, vous savez qu'il faut travailler sur le front, le back, euh, sur euh, le réseau, etc. Et donc là on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du réseau, et on va regarder ce qui se passe du côté du HTTP, parce que cette notion et cette problématique de, de latence introduite par TCP, en fait, HTTP, ça fait un moment qu'on se bat via les fonctionnalités de HTTP pour essayer de contourner cette problématique de TCP. Faisons un peu d'histoire. En retournant en 96, il y a peut-être des gens qui sont plus jeunes que, qui sont nés après d'ailleurs cette date ici. Non. Euh, en 96, version 1.0 du protocole, hein, euh, 5 ans après la toute première version publique, la 0.9, mise en place du TCP qui peut live, c'est un truc que vous connaissez. Le principe de fonctionnement, c'est que j'ouvre ma connexion TCP je fais ma requête HTTP, j'obtiens le résultat, je garde ouverte ma connexion TCP, et j'en profite pour faire passer mes autres requêtes HTTP au travers de cette connexion. Un an plus tard, HTTP 1.1, il fallait euh, activer par défaut. C'est-à-dire que cette fonctionnalité, si vous vouliez être compatible HTTP 1.1, .1, il fallait que vous soyez capable de faire du TCP qui peut live. Dans les années 2000, on a, les navigateurs ont commencé à augmenter le nombre de, parallèles, de connexions en parallèle. Si connexion 8 connexions, le principe de fonctionnement, c'est de se dire que je ne vais pas attendre qu'une connexion soit libre pour pouvoir aller euh, euh, chercher les autres ressources de ma page. Je fais plusieurs connexions en parallèle. Je vais même plus loin parce que comme c'était limité par domaine, une des pratiques a été d'avoir euh, un domaine différent pour les images. Il y a eu le cas tout à l'heure de, de Page jeune qui en parlait. Encore plus loin on s'est rendu compte au début des années 2000 que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser le cache local avec une expiration très loin dans le, dans le futur, pardon, de façon à ne pas demander au serveur si la ressource avait changé. Parce que quand on demande au serveur si la ressource a changé et qu'il nous répond à 304 Not Modified, ok, on a gagné en bande passante, mais on s'est tapé la latence d'aller de, demander au serveur. Donc là, encore mieux que de demander au serveur, c'est de ne pas demander de serveur, c'est là où on a zéro latence. Donc le cache local. Et puis en 2015, c'est arrivé HTTP2 avec des streams, donc le principe des streams, c'est de pouvoir multiplexer les ressources au sein d'une seule et même connexion HTTP. Et là, l'avantage, connexion TCP pardon, et là l'avantage, avant on avait 6 8 connexions TCP maximum. Dans une stream, on peut avoir plusieurs centaines, voire milliers de ressources à la fois. Et donc tout ça, je vais pouvoir les balancer dans une seule et même connexion TCP. Et encore plus fort, le HTTP de push, donc là le mode de fonctionnement, si vous faites une requête http pour demander votre page et le serveur il vous répond avec la page et tous les éléments de la page donc là vous n'avez même pas de connexion à faire après avoir récupéré la page pour récupérer les différents statiques par exemple ça il le fait en une seule fois donc vous voyez bien qu'en fait dans les fonctionnalités d'http qui ont été les plus marquantes ça souvent pour se battre contre tcp et le pire c'est que c'est en fait une pratique récente, enfin récente qui date maintenant de quelques années, surtout dans le monde du e commerce qui est un peu plus ancien là dessus, c'est qu'une des problématiques de TCP, c'est que tout passe en clair. Vous mettez sur un réseau, vous allez au Starbucks, vous mettez sur le Wi-Fi, vous chopez tout ce qui passe, euh, vous, si vous avez des connexions de TCP, vous pouvez voir tout ce qui passe dedans. Donc ça veut dire que pour des raisons de sécurité, on doit chiffrer ce qui se passe dedans. Donc qu'est ce qu'on fait? On met du TLS, anciennement SSL, et là le TLS en check, bam cinq étapes. Ce qui signifie que lorsque vous allez vouloir faire du HTTP, ben vous prenez 8 fois la latence, donc les 3 étapes du TCP plus les, 3 étapes du T... les 5 étapes du TLS, avant de pouvoir commencer à faire vraiment votre requête HTTP. Ce qui, quand même, euh, ce qui est quand même pas mal de gâchis de, de latence. Le gros problème, en fait, c'est que TCP, lui, il s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur, il fait tout en clair, et donc on est obligé de faire du TLS au-dessus. Et c'est là que Quick intervient. Alors plus à l'origine, ça signifier Quick UDP Internet Connections. Maintenant, si vous regardez la, la norme qui, qui indique le fonctionnement de Quick, c'est considéré juste comme un nom, ce n'est plus un acronyme. Et le mode de fonctionnement de Quick, qui se fait en trois handshake, l'avantage de, ce de ces trois handshake, trois niveaux, c'est qu'en fait, ça inclut le chiffrement. C'est-à-dire que vous êtes capable d'établir une connexion qui va être fiabilisée, vous êtes sûr que les données soient, sont correctement transmises, et chiffrées. Et la totalité des données qui sont dedans sont chiffrées, y compris tous les headers de la connexion. Et donc si on compare un petit peu en termes de performance TCP, TLS euh, et Quick de l'autre côté, vous voyez que sur des connexions qui sont peut-être un petit peu lentes, par exemple même en 3G, ou voire même en 4G, on a quasiment une seconde de latence qui sont liées à l'établissement de la connexion, avant de pouvoir faire du HTTP, alors qu'en fait sur Quick, là on est, euh, on est plus autour de 3, 350 millisecondes. Donc là on gagne de la milliseconde, on gagne même de la seconde à plusieurs niveaux. Si on est sur des connexions qui sont un peu plus lentes, là où on voit euh, en 3G, on a deux secondes quasiment. Alors vous allez me dire, ouais, alors tout à l'heure on a vu que QUIC ce serait basé sur UDP, mais c'est vrai ça, UDP c'est pas censé être très fiable. Et effectivement, pour bien comprendre le principe de QUIC, il faut comprendre à quoi servait TCP. Alors pour comprendre à quoi servait TCP, il faut comprendre à quoi servait Internet, à quoi ça sert Internet, pourquoi ça a été créé Internet Quelqu'un le sait Pardon euh, pas tout à fait, enfin, ça a été le deuxième niveau. Avant, il y avait un autre nom à l'internet qui s'appelait l'ARPANET. L'ARPANET, c'est un projet qui vient de chez qui C'est l'armée, le département de défense des états unis Le principe de l'ARPANET, c'est d'avoir un système de communication qui puisse fonctionner sur l'ensemble du territoire américain, qui puisse même fonctionner en cas de cataclysme. Alors, Pour remettre un petit peu la notion de cataclysme euh, en contexte, on est dans les années 80, il y a deux gros blocs, il y a les états unis d'un côté, il y a l'URSS de l'autre. Donc en gros, le cataclysme que craignaient les Américains quand ils ont créé l'ARPANET, c'est la bombe atomique. Donc finalement, l'ARPANET a été créé à cause de la bombe atomique. Donc Internet est là grâce à la bombe atomique. Et nous, on fait du web qui existe grâce à Internet, donc on est tous là grâce à la bombe atomique. Voilà. C'est QFD. Euh, alors, comment ça marche TCP Donc TCP, vous avez un message à envoyer, il est découpé en petits paquets les petits paquets partent sur le réseau, donc ça c'est le protocole IP qui s'occupe de faire ça, donc c'est l'internet protocole qui permet de joindre les réseaux, le, donc de faire de, de l'interconnexion de réseau, l'internet. Et donc les petits paquets partent sur le réseau, le paquet 1 il prend cette direction là, et puis l'algorithme de, de routing, il se rend compte que c'est plus pratique de passer par là, ça va plus vite, donc le deuxième il passe par là, et Voilà, le troisième il suit le deuxième, euh, le 2 est arrivé, et puis ah, problème, Alors, un nœud qui tombe, ça arrive, un problème matériel par exemple, un coup de pelteuse ou des choses comme ça. Euh, dans ces cas-là, c'est pas très grave, le paquet 4 est envoyé en contournement de la problématique, c'est un système qui est très résilient, donc qui va être capable de contourner les obstacles. Le paquet 4 est renvoyé, le 3 est réémis, parce qu'il a été détecté comme ayant été perdu. Euh, le 4 fait son petit chemin, ils arrivent à destination, ils sont pas dans le bon ordre, que cela ne tienne, puisque TCP va être capable de les remettre dans le bon ordre, ça fait partie du protocole, et là, on obtient le message. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. On voit que c'est capable de supporter euh, des problématiques de réseau assez compliquées. Si on fait ça avec UDP, avec UDP ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que vos paquets sont partis, ils sont arrivés, le 3 n'a pas été réémis, il sera perdu pour toujours, ils sont dans, un, dans, le, dans le mauvais ordre, c'est fini. Il n'y a aucune chance que euh, vous puissiez récupérer votre message. Alors qu'est-ce que ça signifie eh Bien Ça signifie que derrière, Quick doit réimplémenter toute l'intelligence qui a été faite dans TCP. Toute l'intelligence de rémission de paquets, de gestion de la congestion, de réordonnancement des paquets à l'arrivée, à la sortie, etc. Mais il va le faire à un autre niveau qu'au niveau de l'OS, puisque là jusqu'à présent c'était votre OS qui gérait le TCP, c'est votre noyau Linux, c'est votre noyau Windows ou celui Mac macOS. Là on va, ça va être géré au niveau du navigateur ou du serveur web. Et ça a des effets intéressants. Un des premiers effets, on va reprendre l'histoire de Alice et Bob. Donc, Alice finalement retrouve son téléphone. Il était chez Bob, et euh, donc elle revient euh, vers sa maison. Sa box fonctionne. Là, elle est, est en train de surfer sur le web. Elle est avec son téléphone. Son téléphone est connecté à la, euh, à la, à la tour, à la cellulaire. Euh, elle essaye de se connecter à un serveur qui évidemment dans, dans le cloud. Et euh, donc, à partir de là, elle ouvre une connexion TCP pour se connecter au serveur. Voilà, avant de faire sa requête HTTP. Elle s'approche de sa maison, son téléphone capte le Wi-Fi de la borne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On perd la connexion TCP. Et elle obtient ce joli petit message d'erreur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce message. Typiquement avec le « Error network change », parce qu'elle a changé de réseau physique. Moi, ce message, je l'ai tous les matins. Tous les matins, parce que pour ouvrir le, la porte de mon bureau, en fait, on a une petite application web. Donc euh, avec un bouton qui permet de valider avec notre compte Google, qu'on puisse ouvrir la porte du bureau et donc tous les matins je m'approche de la porte, je suis connecté à la 4G et puis quand j'arrive au moment où j'ai appuyé sur le bouton eh ben, le téléphone il switch sur le wifi du bureau qu'il arrive à capter à travers la porte et tous les matins j'ai ce message et tous les matins je suis énervé c'est pas une bonne idée pour commencer la journée néanmoins ce qui va se passer c'est que le navigateur va recréer une nouvelle connexion TCP from scratch, donc tous les trucs qui étaient en train d'être téléchargés dans la connexion, dans la, dans la requête, dans la réponse HTTP, eh bien, sont perdus et on recommence tout à zéro pour obtenir le résultat. Donc ça c'est un des problèmes de TCP, c'est que TCP a un couplage fort avec la connexion réseau physique. Si vous changez de réseau physique, votre connexion TCP, elle est perdue. Même exemple, mais avec du Quick. Donc voilà, je suis toujours connecté à ma, mon cellu, euh, pardon, à ma tour cellulaire. J'ouvre une connexion Quick, et là, je vais m'approcher de la maison. J'obtiens le Wi-Fi, et ben ma connexion Quick, en fait, elle migre de réseau. Alors en fait, elle migre pas vraiment. C'est simplement que les paquets UDP changent de chemin, puisqu'ils sont émis d'une manière indépendante les unes des autres, les des autres, pardon. Et quand en fait, comme c'est interprété au niveau du navigateur et du serveur, eux ne sont pas liés au réseau physique, ce qui fait que Quick, a un couplage faible au réseau physique. Il en a besoin pour envoyer ses données, mais on peut changer de réseau physique sans que ça pose de problème. Une autre problématique de TCP que vous avez peut-être entendu, peut entendu parler, c'est ce qu'on appelle le head Offline blocking. Pour bien comprendre le head of line blocking, qui s'applique principalement d'ailleurs sur le HTTP 2. Reprenons un exemple de HTTP2, donc voilà, là je fais des requêtes HTTP2 en stream, c'est-à-dire j'en fais plusieurs à la fois. Le serveur me prépare les payloads, c'est-à-dire les ressources que j'ai demandées. Il les met dans un, petit, euh, dans un flux TCP sous forme de petits paquets. Les paquets sont envoyés sur le réseau, tac tac tac, ils avancent. Ah, là, problème, je perds le premier paquet, un peu comme tout à l'heure avec le paquet numéro 3, celui-là, est dégagé du réseau. Les autres continuent à avancer. Le paquet 1 est réémis. Tous mes paquets sont arrivés, sauf celui qui était en tête. Et en fait, le problème de TCP à ce moment-là, c'est qu'on ne peut rien faire tant que celui qui est en tête n'est pas arrivé. Et celui qui est en tête pour arriver, ça peut mettre bien 20 ou 30 secondes en fonction des options de réémission de paquets. Parce qu'il faut être sûr que le paquet n'arrivera pas. Et donc là, on va devoir, en termes d'utilisateur, on va devoir attendre que le premier paquet arrive pour pouvoir afficher quelque chose. Et donc là, j'ai mes ressources qui arrivent, mais seulement après mon délai, ce qui est extrêmement mauvais en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà, mes ressources s'affichent tout en même temps à la fin. Et là, ce qui est grave, c'est qu'en fait, si vous faites du HTTP 2 en vous disant c'est mieux que du HTTP 1.0, et eh bien en réalité, dans certaines situations telles que des problèmes de connectivité, eh bien, c'est moins bien que de faire des connexions parallèles HTTP 1.0, parce que les connexions parallèles au moins sont indépendantes les unes des autres. Alors que si on utilise la HTTP 2 stream avec Quick, donc, même situation, mes payloads, là, je prépare des paquets UDP, dans lesquels je mets mes différentes streams, ça part dans le réseau, même problématique, je perds mon premier paquet, décidément, on n'a pas de chance, ce n'est pas grave, les paquets continuent à avancer, ils arrivent, cette fois-ci, l'ensemble des paquets a traversé la couche noyau et arrive au niveau du navigateur, le navigateur peut déjà aller inspecter les paquets, et se rendre compte qu'en fait, il y a déjà des ressources disponibles, il peut déjà les extraire et les afficher à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il a déjà une bonne partie des éléments de la page qui sont affichés et euh, peut-être un, une des ressources ne sera affichée que plus tard. Néanmoins, il a déjà peut-être les JavaScript ou les CSS qui sont chargés et puis c'est peut-être une petite image qui manquait. Et donc celle-ci, elle arrive un peu plus tard. Mais néanmoins, en termes d'expérience utilisateur, c'est nettement, nettement mieux que ce qu'on pouvait avoir avec du, euh, du TCP. L'avantage, effectivement, c'est que les streams Quick sont indépendantes les unes des autres, il n'y a plus de head of line blocking, elles sont toutes indépendantes. Alors, en tant que développeur web, à quoi tout ça va me servir C'est une bonne question en fait. En fait, il faut juste avoir cette image en tête. Vous allez me dire, je vais vous bassiner pendant 35 minutes juste pour vous dire que finalement, HTTP3, eh ben, c'est HTTP2. Et eh ben oui, en fait, c'est vrai. Et finalement, c'est une, une information qui n'est pas inintéressante, ça veut dire que vous pouvez déjà vous dire que lorsque vous euh, commencez à faire du HTTP2, et puis euh, quand HTTP3 et QUICK plutôt va sortir, et bien vous allez pouvoir bénéficier encore plus des fonctionnalités que vous allez mettre en place grâce à HTTP2. Donc plutôt que de vous dire, bon, j'ai entendu parler d'HTTP3, avant de passer sur HTTP2, je vais bien voir ce qu'il y a dedans, bah non, mon conseil c'est commencer tout de suite à bénéficier de ce qu'il y a dans HTTP2 et ce sera plus ou moins transparent pour vous dans le futur. Alors Plus ou moins transparent, oui, parce que Quick, ça ne va pas tout de suite venir. Il y a pas mal de petits sujets qui, vont, qui peuvent empêcher Quick de fonctionner. Je vous ai fait une petite carte de ce qui pourrait se passer. Donc là, vous avez un client web HTTP euh, type navigateur qui veut accéder à ce serveur. Là, c'est plus un client type euh, client d'API. Déjà, la première chose, il faut que j'ai un navigateur qui soit compatible pour faire du Quick. Donc déjà au niveau de mon navigateur, aujourd'hui, ce qui est capable de faire du quick, il y a Chromium et Chrome, et Opera, mais c'est désactivé par défaut. Chromium, il essaye de faire du quick sur tous les serveurs qu'il peut. Chrome, il le fait que sur les serveurs de Google. Et encore, là, je faudrait que je mette des petites guillemets autour du, de la tique verte, parce qu'en fait, c'est le quick de chez Google. Je vais en parler un petit peu après, mais le quick, ça fait quelques années que ça existe. Mais le quick de Google est un petit peu différent de celui qui est en train d'être standardisé. Alors par contre Firefox, il y a une entrée dans leur bug tracker, mais il y a zéro information et Safari, ils ne pas du tout communiqué sur le sujet. Bon, Imaginons que j'ai un navigateur qui réussit à faire une requête quick. Le, un, une autre problématique que je vais avoir, ça va être au niveau de mon routeur. Et ça va être surtout les routeurs euh, type Box Internet, parce qu'il y en a pas mal qui sont configurés avec une QoS, donc Quality of Service, quelque chose qui fait en sorte de prioriser plus ou moins les, les paquets et qui dépriorise par défaut l'UDP. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de malware qui utilise l'UDP et donc... Il euh, y a pas mal de box Internet en fait qui réduisent la vitesse de l'UDP, donc ça a des effets pervers. Là, on va se reprendre du Quick en fait qui est plus lent que faire du TCP. Prenons de l'autre côté euh, le cas d'une application web qui fait appel à une API. Quelles sont les plateformes aujourd'hui de développement qui sont capables de faire du Quick Il y en a pas des kilos. Alors il y a Cloudflare qui a un CDN qui travaille beaucoup sur, la, sur tout ce qui est uh, Quick qui a, fait une sort, qui, a, pardon, qui a sorti une librairie en, en Rust et Google qui a sorti une librairie en C++, alors ils ont la bonne idée de l'appeler les deux quiche. je crois qu'ils ne savaient pas non plus ce que je voulais dire en imagé quiche en français euh, Quiche en fait c'est la librairie qui a été extraite de Chromium, ils ont sorti euh, le client euh, Quick de Chromium et ils l'ont mis sous forme d'une bibliothèque Curl va intégrer quiche, alors, vraiment ça passe pas hein. euh, et, euh, les, donc et Daniel Stanberg, hein, qui est le mec qui est derrière CURL, qui fait ça depuis 20 ans tout seul dans son coin, mais qui fait ça vraiment bien. Euh, il a fait le premier appel HTTP3 là, le mois dernier. Euh, il fait partie du Working Group sur HTTP3. Et euh, Pourquoi j'ai indiqué CURL Parce que CURL s'est beaucoup utilisé dans le monde PHP pour faire les appels HTTP, donc euh, une fois que CURL sera capable de faire du HTTP, 3 avec Quick, PHP sera capable de faire du HTTP3 avec Quick. Dans le cas de Go, il y a les devsisters qui, qui ont aussi une librairie Quick qui est, qui est pas, mal, pas mal faite. Bon bref, j'ai mon application qui est capable de faire ma requête, ça arrive sur internet, et là, premier problème pour que ça arrive jusqu'au serveur, alors l'avantage de cette partie là, c'est que ça se passe plutôt bien, là on envoie des paquets UDP à travers internet, c'est censé plutôt bien se passer. Mais là, je toque à la porte de l'infrastructure que je suis en train d'interroger, première chose, premier obstacle, le firewall. Eh ouais, les firewalls par défaut vont être ouverts sur les ports TCP 80 et 443, pas sur de l'UDP. Donc il faut déjà changer ça. Il faut que ça puisse être changé. Il y a certains firewalls qui sont purement matériels. c'est pas gagné pour changer ça. Bon, imaginons qu'après, je veux joindre mon reverse proxy. Vous en faites de la web perf. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui font du Varnish, j'imagine. Varnish, ils en ont parlé en début d'année. Ils ont dit que ce serait le plus gros de leur travail de 2019. Et puis les derniers postes du créateur de Varnish, c'est on ne sait pas trop comment on va le faire. En gros, ils ont trois possibilités, soit ils utilisent une libre et existante, soit ils, euh, ils le font eux-mêmes, ils réimplémentent du Quick, ou soit ils se disent que ce n'est pas notre problème et ce sera au système qui est en, en amont, par exemple les load balancer, d'implémenter Quick et nous on récupérera comme on fait, comme on fait déjà avec du SSL, hein, parce que Varnish ne fait pas de SSL. Euh, trafic qui est beaucoup utilisé dans le monde Kubernetes, euh, zéro communication sur le sujet. Bon, on a réussi à quand même aller jusqu'au serveur web. Alors, support des serveurs web. Là, anjanix euh, a communiqué il n'y a pas très longtemps que la prochaine version intégrerait Quick. Après, Caddy, c'est un truc pas mal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'utilisent. C'est quelque chose qui est un, pardon, un serveur web sécurisé par défaut, plutôt bien fait. H2O, c'est pas beaucoup utilisé, mais c'est ce qu'il y a derrière Fastly, le, le CDN. Et Apache, zéro communication officielle sur le sujet. Voilà. Alors, autre problème aussi qui va arriver plutôt au cœur du serveur, c'est que l'utilisation du, du CPU par UDP c'est trois fois plus élevé pour le même trafic que par TCP. Il faut bien avoir en tête en fait, que derrière nous, on a 30 ans d'optimisation du TCP et qu'en fait personne n'a vraiment eu rien à faire de UDP pendant ce temps-là. Et donc là, ils sont sur Linux, il y a tout un travail qui est en cours pour essayer de reprendre toute la logique d'optimisation qui a été faite euh, au niveau de du, du Linux qui a été faite sur TCP pour la réimplémenter sur UDP. C'est certainement ce qui est en train de se passer sur les autres OS majeurs, mais en tout cas côté serveur et aussi côté terminaux mobiles, puisque bon, ça reste euh, donc Linux et le noyau d'Android qui est euh, l'OS le plus utilisé sur les mobiles, donc trois fois plus de CPU, c'est-à-dire trois fois plus d'utilisation de batterie également. Voilà, donc déjà une petite carte pas, pas forcément évidente pour voir tous les obstacles de, de, de Quick. Et puis, si on veut dialoguer avec les CDN, et bien les CDN, ça c'est rigolo, parce que le métier du CDN, bah, c'est de réduire la latence. Eux, ils ont sauté dans le, dans le wagon très rapidement. Hein, à Akamai, mars 2018, CloudFair, même année à fin d'année, Gulag Cloud, euh, juin 2018, janvier 2018, Enfin bref. Et Fastly, ils, ils font plein d'articles sur le sujet, mais ils ont encore rien sorti, à ma connaissance. Alors la maturité de Quick, ça c'est un sujet qui est relativement intéressant, parce que finalement Quick, ça fait déjà 6 ans que ça existe. Ça fait 6 ans qu'on utilise Quick sans le savoir, ça fait 6 ans qu'on est les cobayes de Google, euh, pour ceux qui utilisent Chromium et Chrome d'ailleurs, euh, sur Quick. Alors c'est un Quick qui est un petit peu différent, parce que je disais c'est le Quick qui est implémenté à l'origine par Google, qui va être différent, qui n'est pas compatible avec l'implémentation qui est en cours. Néanmoins, les grandes lignes, tout ce que je vous ai expliqué, c'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même façon. Donc ils ont quand même pu valider, eux, que ça fonctionnait bien, ils ont pu raffiner le système, euh, s'assurer que ça, ça tournait bien. Euh, au niveau de la standardisation, euh, ce mois-ci est sorti le 23 e draft, donc ça avance, hein, il se passe des choses. C'est un truc que vous pouvez aller voir, hein, c'est sur GitHub, ils le font sur GitHub, euh, c'est euh, plutôt intéressant. Et fin 2018, hein, un premier élément assez symbolique, la première connexion interopérable, c'est-à-dire avec deux systèmes qui... Euh, qui s'était jamais parlé avant en Quick entre Lightspeed et Facebook qui travaille également sur le sujet. Les principaux éléments, de ce talk, je dirais les éléments à souvenir en fait, c'est que l'idée de Quick c'est la latence, c'est de gagner énormément en latence euh, quand on compare à TCP et TLS. Tout à l'heure je vous ai présenté Quick en étant un protocole à trois étapes, étapes d'établissement. En fait, on peut même aller plus loin puisqu'on peut supprimer tout à fait les étapes si le navigateur cache les éléments de clé, de, de chiffrement direct de, en mémoire, et euh, il est capable de du coup, refaire sur un serveur qu'il a déjà vu, euh, des requêtes HTTP directement en envoyant des paquets UDP, sans avoir à rétablir la connexion, ça s'appelle du 0RTT, donc il euh, y, euh, y a zéro temps nécessaire d'établissement de connexion. Donc vraiment un gain énorme sur la latence. On a vu que HTTP2 était un peu limité par TCP, même dans certaines situations telles que les streams, on avait des problématiques type Head line Blocking, donc HTTP2 était peut-être moins bien même que HTTP1 dans certaines situations. Et bien HTTP3 finalement, ça, devra, c ça permet à HTTP2 vraiment d'avoir, d'acquérir son plein potentiel en termes de, de fonctionnalités. La date finale de la sortie n'est pas encore définie, ils avaient dit à la fin de l'été 2019, on y est, c'est pas encore sorti, plutôt fin de l'année. Euh, pour début de l'année prochaine mais c'est déjà plus ou moins testé par Google sur le, depuis un moment les CDN en ont profité aussi hein, depuis début 2018 hein, pour certains d'entre eux, vous savez plus d'un an qui sont sur le sujet et il y a encore plein de travail à faire Merci beaucoup pour votre attention, merci à l'équipe de Wheel of Speed d'avoir accepté ma conférence. Et puis si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir, Donc ça c'est le blog de Daniel Stenberg. Il a écrit un bouquin pour parler de HTTP3 qui est super bien fait et qui rentre dans beaucoup plus de détails que ce que j'ai fait là. Merci à vous. Merci Benoît, très intéressant. Est-ce que vous avez des questions Pas facile après manger. Merci Benoît, très très intéressant. Euh, moi j'ai une petite question sur euh, ce qu'on pourrait imaginer comme scénario de migration. De, de HTTP2 vers HTTP3, euh, tu mettais en, voilà, en, en évidence le fait qu'il y a quand même des gros challenges, notamment du fait euh, des configurations de firewall, etc., euh, qui devront être mises en place bah, du coup, sur chaque infrastructure qui devra héberger des, des sites compatibles. Euh, qu Est-ce est que tu as, as connaissance des mécanismes qui permettraient du coup, aux futurs navigateurs de détecter si de l'autre côté ça va être compatible ou pas, pour ne pas perdre du temps à envoyer un paquet UDP qui ne reviendrait pas du coup, <rire> pour finalement se rendre compte que, ah ben non, il faut que je fall back sur la version TCP, enfin, voilà, est-ce que c'est prévu déjà ou à l'étude Si tu as des infos là-dessus, merci. Très bonne question. En fait, c'est effectivement implémenté dans Chromium, le mode de fonctionnement de Chromium qui va essayer de faire du, du Quick à chaque fois, en, fait, en même temps qu'il ouvre une connexion Quick, il y ouvre une connexion TCP et la première connexion qui est établie gagne. Donc en fait, on n'a pas de perte de temps. Point, du point de vue de l'utilisateur, s'il la sur du Quick, ce bah sera plus rapide. S'il n'y a pas de Quick, il n'y aura pas de délai associé à ça. Je pense que c'est une stratégie qui va être mise en place dans les autres navigateurs. Il y a aussi euh, un moyen en fait d'exposer le fait que le serveur supporte Quick. Ça s'appelle le Alt SVC. C'est un leader spécial qui dit bah sur tel port, je vais supporter Quick. Et donc le navigateur peut détecter ça et switcher rapidement sur Quick après avoir fait une première connexion TCP, par exemple. Et se souvenir de ça, qui, que ça, qui avait du quick qui est en, en cache les clés de, de chiffrement, et donc depuis, du tout à faire de connexions par la suite. Merci. D'autres questions Alors moi j'ai une remarque, parce que HTTP 2 avait plein de, plein de promesses euh, quand c'est arrivé en 2015, et nous on était un fervent défenseur d'HTTP 2. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal d'inconvénients, de, de situations qu'on n'avait pas prévues. Et donc je voulais juste un peu mesurer, et je trouve ta présentation très bien, puisqu'elle a, elle a quand même mis en, en lumière le fait qu'il y avait pas mal d'obstacles à la mise en œuvre de HTTP3 et que ça ne va pas être la silver bullet qu'on euh, peut imaginer ou qu'on essaye de nous vendre à chaque fois qu'on nous vend un, un nouveau protocole. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit sur la latence, il n'y aura pas de silver bullet sur la latence. Voilà. Ce sera des optimisations, ce sera de... là, là quand même ils ont tendu euh, quasiment 20 ans avant de remplacer le protocole TCP. Voilà. C'est euh, qu'on commence à grat... déjà gratter les fonds de tiroir de l'optimisation qu'on pouvait faire, donc on est obligé de passer à l'étape d'après, mais ce n'est pas non plus un truc de, de fou, on a vu. Bon, ça va beaucoup aider sur les réseaux un peu pourris, euh, ça va aider sur la latence, mais ça ne va pas être non plus euh, la silver bullet, ça n'existe pas de toute façon.